Merci Madame la Présidente. Le FEDER est un pilier de la politique régionale de l'Union Européenne et représente près d'un quart du budget européen. Ces fonds sont essentiels pour financer des projets dans les régions et les villes. Mais il était temps qu'il soit pleinement en ligne face à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité, aligné avec les objectifs du Green Deal et qu'il arrête de financer des grands projets inutiles, destructeurs. Le texte final n'est pas celui dont nous rêvions, mais c'est un compromis qui a le mérite d'exister et qui permet d'avoir le FEDER le plus vert de l'histoire. 30% des fonds du FEDER seront utilisés pour stimuler une Europe plus verte, augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les mobilités durables et la biodiversité. Il soutiendra aussi l'inclusion sociale et les logements sociaux. Ce FEDER sera aussi celui de la fin du soutien aux énergies fossiles. Nous aurions préféré une fin immédiate. Celle-ci aura lieu en 2025 et les financements seront limités d'ici là. Enfin, ce nouveau FEDER contribuera à atténuer les disparités entre les régions et à renforcer la cohésion au sein de l'Union européenne. Merci.